Ah il y a une mosquée Attends je vais aller à la mosquée oh, Ouais, il y a une mosquée je savais même pas Mais c'est parce que c'est une map dans un pays arabe Ça en vrai j'ai remarqué il y a pas longtemps mais ouais. Ah mais qu'est-ce qu'il fout là lui Wesh ouais. j'étais là eh, heureusement j'ai couru vers la porte Ah mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui Ah Mec viens viens viens t'inquiète pas Enfin si inquiète toi mais viens quand même J'arrive Non je suis mort Quoi Ils étaient deux Non Mais je me suis fait one shot par un pont Non la vérité je regrette d'avoir ouvert ma bouche frère Lui il m'a vu vous attends, une petite balle. Voilà. j'ai mis Ah mais qu'est-ce que tu fous là toi Mais bah, arrête, arrête, mec, c'est pas drôle. Ah <rire> ça c'est drôle par contre. Hein. <rire> des one shot un mec aux pompes. Ça c'est. Bouge ton cadavre là. Je vais prendre ton arme. <rire> ah Qu'est-ce que tu fous là toi Let's go, il est mort. J'ai eu peur frère. Eh mais en vrai le pompe il est pas mal hein. Non non non C'est fini frère C'est fini les fights J'en tue un. Après les autres ils J'en tue le deuxième, c'est fini. donc je trouve un français, je parle avec lui et on devient un pote. Attends, t'es français Ouais Vas-y, bah viens, on team up où Je suis juste en dessous là. Eh hey, frère, je suis avec mon petit pistolet. En plus, je voulais me faire un pote. Peut-être que t'es l'élu. Je suis là, je suis là, c'est moi, c'est ah, moi. Ouais. J'ai je... peur de le perdre de vue et qu'on on se perde. Oh, vous avez vu les gars, je me suis fait un pote. Ah, je suis trop heureux. Ah, t'inquiète, t'inquiète, je te protège. Ça, ça ah, ça tire, ça tire. Ça tire viens, viens, y va, viens, y va. Ah là Salut, salut Le mec Il est mort, il est mort, t'inquiète. On est deux. <rire> t'inquiète, t'inquiète, serre-toi. Hein. En vrai, faut qu'on trouve un véhicule. Ça pourrait être bien. Ah ouais, il a pas, à part un quad de... Ouais, bah, le quad de... On le prend Le code le plus proche là Vas-y, vas-y, ouais. Je conduis, je conduis. Bah je conduis en vrai. Ah, je peux pas. ah tu peux pas remonter Ah ouais, c'est qu'une place. Bah attends. Ah merde, merde tu m'as écrasé On oh, va viens on va en parachute. Grand, en fait. Après bon, des fois c'est un peu vide, mais... Ah y'a un, regarde, un SUV là. En ah, vrai on ah, le prend. Pareil, hein. J'sais pas, hein. zone de tu peux ou pas ouais, je peux monter, là. <rire> Ok, bah vas-y, on fait comme ça. J'ai pas encore pu... Y'a un mec, y'a un mec. Non, je suis mort, je suis mort. Je me... Je me Ok ok bien vu Vous avez vu frère je me suis fait un pote Il me couvrait tout je suis en solo là Ok GG Wow le laser que j'ai pris j'ai un HP J'ai failli mourir là Non Pas après tout ce qu'on a vécu Non Non moi aussi je suis mort Imagine je vais le retrouver au goulag ah non il a plus de goulag Non Non je m'étais fait un pote mais on est mort C'est la fin d'une grande amitié Une grande amitié qui s'écroule Face à de nombreux adversaires à ah, la troisième personne Il y, y a le mode troisième personne Sniper J'entends des bruits Juste Oh si je lui mettais la tête Ah il y a un mec Oh non Oh la tête Vous l'avez vu Oh les têtes Vous les avez Eh <rire> hey, Je maîtrise ou pas 1v3 non, je vous... Eh, il... il reste plus qu'un mec. Et j'en ai tué deux. Non, mais j'allais tué les deux, frère. Je méritais de win. Oh, il y a une team, par contre, hein. je m'en fous. Toute la team, je l'écrase. J'écrase toute la team, frère. Il y a pas de problème. Hop. Voilà. Un mort. T'es le prochain, mon gars. Non. Mais je voulais les tuer. En fait, ils étaient trois. Oh, c'est une P90. Oh. What P90! Déjà, j'ai un meilleur sac à dos. Et j'ai une P90! P90! Ça va bien et tout. Moi, franchement, un peu mal et bien. Tout à l'heure, ça allait très bien parce que je découvrais Warzone et tout, le chat de proximité, c'était fun. Et je m'étais fait un pote, un français, on jouait ensemble. Mais on est mort tous les deux. On s'est fait encercler par plein de mecs. Donc là, bah, ça va pas trop parce que voilà, il est mort. Et la mort d'un proche, c'est toujours dur. Hein. Mais, mais sinon, en général, ça va. Ah, il y a une mosquée? Attends, je vais aller à la mosquée. Oh, ouais, il y a une mosquée, je savais même pas. Mais c'est parce que c'est une map dans un pays arabe. Ah non, c'est pas une mosquée du tout, frère, c'est un loup Il y a une. Mais c'est pas une mosquée ah. du tout. Non, c'est... Ah, en fait, je pense que c'est l'architecture arabe. C'est pour ça. Après, moi je crois que c'était une mosquée. Je rentre. Il y a une statue de loup. <rire> un coyote, mon pote. T'inquiète, tu suis gentil. T'inquiète, t'inquiète, suis gentil ah, je suis t'inquiète, t'inquiète. Tu es un mec bien. Regarde en plus comment ça bug. Il peut même pas fight convenablement. Ah, ça, là, ouais, ouais, ouais. Eh, viens, après on se met à côté. Non, non, non. Non. Il a tué mon... Il a tué mon ami. Mais regardez comment ça bug. Mec, c'est toi ou pas Ouais c'est bon c'est bon eh, Viens on spawn à côté Viens attends on regarde la map Après on spawn à Genre porte Vas-y porte Du côté mer ok Comme ça on est sûr de se croiser Et normalement là si J'ai un plan Avec un pote On va se croiser Allez hop Car en plus je vais découvrir le bateau Ok Ah il fait à la main En mode avec le levier Non non c'est les Brown James là par contre Non hein oh, c'est lui c'est moi, c'est moi, c'est moi Mec, mec, c'est moi, c'est moi Oh, let's go Eh, oh, hey, mec, j'ai mal atterri, j'avais peur Oh, let's go, je t'ai retrouvé Du coup, j'ai pas d'armes Ouais, l'objet, ça va Ouais, ouais, je suis sur Warzone 2, là Vas-y, je vais voir si je peux jouer avec toi Tu ton PC, là Non, je joue sur la Play Sur Play Ah bah oui, sur Play Non Non Non Il est mort par une mine Non Non, non, pas deux fois Le même scénario qui se répète Non, mais non <rire> il est pas mort par une mine en fait Non mais c'est quoi ça Salam le S en mode je sais pas si tu vois L'Algérie en mode T'as vu gros en mode à la coupe du monde wow, En mode là hein. En mode c'est chaud parce que bref finalement en mode On peut dire vive le Maroc Voilà il y a 20 mots t'as rien dit Comment c'est possible d'autant écrire pour autant ne rien dire Ah, même moi, j'en suis surpris, frère. Wesh, je suis traqué, il y a une prime. Vous... Regarde, je fonce, je fonce. J'avais une flash tout à l'heure. Je pensais que je l'avais Hop, t'es mort. Il y a encore un mec hein, qui me traque. C'est si a un mec qui est proche... Ah bah, c'est lui. Allez, on va faire une petite course. Wow Là-bas, c'est les rails, ok. Wow, c'est incroyable, frère. Puis, il y a un sniper. Ça me fait peur. Coucou Ah, je rigole, je rigole ah ça fait peur Il a pas réussi à me tuer dans le temps Donc moi j'ai de l'argent Oh arrête j'arrive j'arrive T'inquiète on va fight Ok c'est bon On va fight on va fight Depuis tout à l'heure je vois tu me courses T'inquiète Parce que frère il faut du shield Ah je te vois en plus Ok vas-y vas-y Vas-y t'es un bon Vas-y tu me dis qu'on tu du shield Ok ok Oh c'est un bon tu vois C'est un fou il a dit stop running the bee <rire> Moi je loot même pas correctement Je suis en haut des bâtiments En fait moi je crois On est sur Assassin's Creed Vas-y descend descends. là ah, y a un autre mec. Ah, y... non mais c'était pas toi, mais non, on s'était promis le 1v1. Je, je m'en fous, je gagne le goulag, je me stuff et on se fait ce, ce combat qu'on qu devait se faire. Quoi À travers Je devais gagner pour la revanche. Non, non, non, j'ai pas tenu mon engagement. Elle mec qui me courait là, il m'a trop fait. D'ailleurs, tu si verras du coup, je te propose juste ici de voir une réaction de mes anciens clips sur Warzone où j'ai bien rigolé aussi. Donc voilà, je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite.